Good morning. Alehiden sur aujourd'hui la lunishemat va mourder raibani tsrak vefani. Lorla bat beila armo amram ben sulika eshalom ben habiba. Si vous sautez aussi de dieu prochaine soutumcha contact de sakem etternel. Nous yons insertate va mot parak be'et mishnagel. Klala morbi yavam kol she'isur era lo kholtzet ve lo mityabemet. Isura, isur mitzva ve on se traduit directement. « Telle est la généralité qui a été dite, la règle qui a été dite dans les, le « yiboum »« Kol isur Toute femme qui est interdite à cause des interdits d'inceste » C'est-à-dire qu'il y avait deux frères, Rouven et Shimon, et Reuven était marié à une femme qui, est, qui, est, qui lui était permise à lui, mais que face à Shimon, elle a un interdit d'inceste. Parce que c'est une proche parente de lui, de plusieurs manières, comme les 15 femmes qu'on a évoquées dans la première Mishnah, Bito, Badbito, Bado, là-bas, tous les cas qui, qui ont été évoqués, quoi. Et donc, ça peut être ma fille, ça peut être la fille de Shimon qui s'est avec Yohven, c'est permis, la petite fille de Shimon qui s'est avec Yohven, ça peut être la mère de sa femme, ça peut être la sœur de sa femme, Ok, il y avait plusieurs comme ça, il y avait 15 cas. Donc, dans tous ces cas de figure, toutes les femmes-là qu'on a évoquées, Shimon, si elle entretient un rapport avec elle, c'est des interdits de carettes, il y il est de retranchement et parfois même de mort à lépibed S'il y a un enfant qui va naître, ça va être un mamzer. D'accord Parce qu'il n'y a pas de kidushine entre ces femmes-là. Et maintenant, son frère Rewen, il s'est marié avec elle, alors la Michel nous donne la généralité en disant, tu sais, si c'est Isur et Herva, si c'est une Herva, c'est une cadence, eh bien, lorsque Réhouven a décédé. Cette femme n'a pas besoin du tout de faire de ni iboum ni khalitsa. Klal amru beyevam, la généralité de, du hiboum. Quand chez toute femme qui a un rapport avec Shimon, un lien de parenté d'inceste, eh bien, l'okhalitsa de volum elle n'a besoin ni de faire le khalitsa, ni de faire le iboum. Par contre, si c'est issura, issour mitzvah. Si elle interdite juste à cause, cause d'un interdit de mitzvah, il y a plusieurs situations. Vous savez qu'à part les interdits d'inceste, il y a aussi toutes sortes de femmes qui sont interdites à se marier mais juste par un sourd lave, par un sourd assez, on les invoquera tous. On va prendre un exemple d'un mamzer, pourquoi pas. Imaginez par exemple, euh, quelqu'un qui s'appelait Jacques, on ne va pas dire Yaakov pour quelqu'un qui lire Yaakov en disant qu'il a eu un autre mamzer. Donc imaginez, il y avait Jacques, il a eu un premier fils qui s'appelait Réouven avec sa femme, un peu ça, il a eu un petit écart Il avec une femme mariée et il a eu un autre enfant là-bas, d'accord. Qui s'appelait Kidor, euh, les mamzerim à l'époque, on les appelait Kidor, Kidor, ta propre tellement. Donc, il a maintenant, il y a deux frères. Maintenant, vous réalisez bien qu'il y a deux frères maintenant qui ont un même père il y a Réhouven et Kidor. Maintenant, Kidor, lui, il va grandir et il n'a pas le droit de se marier avec une femme normale. Il doit se marier avec une soit avec une guillorette, c'est permis, ou il peut se marier avec une mamzerette. Il doit chercher, dans, il doit trouver un chatran qui s'occupe de Mamzerim, quoi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, donc, réellement, il a trouvé lui aussi une Mamzerette à sa pointure. Ils sont mariés tous les deux ensemble. Et après, Shimon décède sans enfant. Alors, en théorie, Réovanie, il a la mise à la de faire, le hiboum, avec sa belle-sœur, Kidorit. Seulement, le problème, c'est que Kidorit, elle est elle, elle est... Elle est mamzeret. Rouve n'a pas le droit de se marier avec une mamzer. Elle n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Elle est sur lave. Elle avec Donc, elle n'a pas le droit de se marier avec une mamzerette. Alors, ça, ça s'appelle un sur mitzvah. Il y a des mitzvot de la Torah, des interdits explicites de la Torah qui m'ont interdit de se marier avec sa femme. Cependant, ce n'est pas un interdit d'inceste. S'il se marie avec elle, il transgresse un interdit de lave. Mais c'est lui qui d'un Elle va être mariée, cette femme-là. Les enfants qui vont naître, ils auront un statut de mamzer. On va pas trop compliquer. Mais en tout cas, si se marie avec elle, cette femme, ça devient de sa femme. Si je donne des kidoshines à ma sœur, ma soeur elle va pas être mariée avec moi, parce que tout ce qui est avec tout, Toutes, il n'y a pas de kidoshines toxine Mais ce qui est faible la vie, c'est fesses d'accord ça, ça, ça marche. Si on se marie on n'a pas le droit de le faire. Il y a la même situation avec des familles de Kohanim, ça peut être beaucoup plus fréquent et beaucoup plus compliqué, en fait. Il avait un frère, euh, un Kohen, bien, de chez nous, parfaitement, bonne famille. Et un autre frère qui était un halal. Ouais, le, frère, le père qui s'est marié avec une femme qui est une divorcée. L'enfant qui va naître, à part le père, il avait deux femmes. Un Kohen, il avait deux femmes. Une femme normale et une femme divorcée. Un Kohen d'abord qui se marie avec une divorcée. Oh, je vais compliquer l'histoire pour rien, on a qu'à prendre un cas plus simple. Il y a deux frères Kohenim, beaucoup plus simple. Deux frères Kohenim. Un Kohen, il a transgressé l'interdit de se marier avec une femme divorcée. Ouais, maintenant il a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Alors, lorsqu'il va décéder, son frère, maintenant il a un interdit de lave avec un interdit explicite de la Torah de se marier avec elle. Maintenant, malgré tout, si il va se marier avec elle, c'est-à-dire sa femme. La Michel me dit ça s'appelle un son mitzvah. Oui, encore, ils sont en de chasse c'est des interdits mitzvah bananes. On évoquera longuement dans le prochain Michel C'est quoi ces interdits de rabanan que premièrement décrété toutes une deuxième, une deuxième rangée d un, d un, de femmes de, de liens de parenté qui sont permis selon la Torah et qui premièrement interdit. Dans toutes ces situations-là, si le frère il décède, il y a maintenant il y a cette femme qui va tomber qui va venir qui est préposée, oui, boum, chez son frère. Eh bien, il fera la chalitza, mais il ne fera pas le hiboum, parce qu'il a un interdit de se marier avec elle. Ça veut dire, en, donc on parle en fait, en deux mots, on parle avec toutes sortes de femmes, qu'il y a un interdit de se marier avec elle, mais c'est pas un interdit violent au point où, si tu te maries avec elle, ça ne devient pas ta femme. Si tu donnes des kidushin à ta mère, à ta soeur, à ta fille, c'est pas ta femme. Mais si tu donnes des à une femme qui est juste un sourlave, ça devient ta femme, Tu n'as pas le droit de rester avec elle, il faut la divorcer, mais en tout cas il faut la divorcer, il faut lui donner un guette. D'accord Donc dans tous ces sujets là, si tu as une femme mariée, s'il a une femme mariée qui veut le tomber en hiboum, il devra quand même faire la mise à deux khalitza, mais il ne fera pas la mise à deux hiboum, ok Autre cas maintenant, achotas shei e vi bemet. Là on reparle. Là, alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. En fait, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement dans le périguimel. Donc je vous jette déjà, je vous déjà la, la situation avec la complexité, et on va expliquer ensuite comment ça se passe. Euh, imaginez qu'il y avait deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs. Réuven et Shimon qui étaient mariés à Rachel et D'accord Ça va être l'exemple typique. réh et Rachel, et Shimon, le deuxième avec Léa, c'est pas. D'accord. et Shimon qui étaient mariés avec Rachel et Léa. Et à part ça, ils ont un troisième frère, Lévi. Ok Maintenant, de manière générale, alors, si Réhouven et Shimon, les deux décèdent en même temps, alors là, il y a un vrai problème, parce qu'il se retrouve, on ne doit pas débattre à ça mouvement dans le péric guillemets, d'accord, mais vraiment, je vous jette l'idée. Il se retrouve maintenant, roman et Shimon sont tous les deux morts ensemble, dans un même accident de voiture, et Rachel et Léa, elles sont toutes les deux préposées au hiboum. En théorie, Lévi a le droit de se marier, il a le droit de prendre la première en hiboum ou de prendre la deuxième en hiboum. Il, a... il peut en prendre une. Le problème, c'est qu'une fois qu'il aura marié une, la deuxième, ça devient la femme de sa sœur. Donc dans une situation pareille, on apprendra qu'il faudra faire la khalitsa et pas le hiboum. Sur ça, la Michel vient de me dire, mais si malgré tout, cette même Rachel, elle est à part ça, en plus, de ça, elle a un autre lien de parenté avec Lévi, tandis que sa sœur, Léa, n'a pas le même lien de parenté. C'est un peu compliqué pour résoudre le cas. La... Vous pouvez trouver des cas de situation de frères et sœurs. Avec euh, tantôt des frères de père ou des frères de mère. Et là, dans ce cas, on, on se doit la situation actuellement. C'est-à-dire que Rachel et Léa, ce sont deux sœurs de mère, par exemple, et que, euh, à part ça, Rachel, elle a une autre sœur de père, qui n'est pas la sœur de, de Léa, qui est déjà mariée avec Lévi. Donc maintenant, les deux, maintenant, on va se retrouver en hiboum en même temps, sauf que, une, elle est interdite à cause de Herva, c'est une inceste, c'est un bon, lien de parenté qui est interdit à Lévi de lui faire le et bien la deuxième, elle pourra faire le hiboum la khalitza. C'est ce que la Michal m'a dit en cette petite phrase, Achota Shei, Ivimta, si toutefois, par rapport à la erva » qu'on a évoquée, si elle a une sœur qui est elle aussi nivamment en même temps qu'elle, eh bien la sœur, elle a le droit de faire la Khalitza et le Hiboum. Alors quand en normal, tu obligé de faire la Khalitza et pas le Hiboum parce que tu as deux sœurs qui sont devant toi. Mais si une des deux sœurs qui est, interdit, qui est interdite à toi parce que c'est aussi ton âne de parenté d'Insès, eh bien la deuxième, tu pourras faire même le Hiboum si tu veux, d'accord On découvrira ça bien plus longuement, mais en qu'on en dans le pérégimel. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'attes.